Salut Ici Anne de Plaisir Keto. Ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, je fais des recettes, des expérimentations pour aider à vivre en mode keto ou ceto sans se prendre la tête. Donc, euh, je suis le plus vent dans ce cadre qui est ma cuisine. Et c'est souvent ici que je fais donc des expérimentations. Si vous me suivez depuis un bout, vous voyez que les vidéos c'est beaucoup plus dans ce cadre-ci. Parce que j'ai l'occasion dans ce cas-ci de vous partager euh, mes expériences, mes plats et vous dire comment est-ce que j'essaye de, de bagarrer, de faire de mon mieux pour vivre en mode keto ou seto dans un environnement absolument non keto. L'environnement est absolument non keto parce que je suis pratiquement la seule qui mange keto chez moi. Et tous les jours, j'ai vraiment l'occasion de préparer, de cuisiner des affaires qui ne sont pas forcément keto. Il y a certaines personnes lorsqu'elles veulent commencer un programme, ça peut être qu'ils tout un autre programme où il faut supprimer certaines choses, on leur dit de vider leurs armoires, de vider, de vider leur frigo de tout ce qui a tout ce qui ne correspond pas à leur nouvelle façon de manger. Dans mon cas, je peux absolument pas faire ça parce que euh, mes enfants, ils ont toujours leurs collations, par exemple, qui ne sont pas keto. Il y a toujours du pain, il y a du riz dans ma maison, il y a des pâtes, il y a des pommes, il y a des plantains. il y a toujours toutes sortes de choses qui ne sont pas keto. Et dans cet environnement-là, en plus, sans parler des desserts, des desserts sucrés, toutes sortes d'affaires, il faut arriver à vivre keto, arriver à faire des choix santé dans cet environnement-là. Donc, la tentation, elle est là et vraiment, vraiment, ça demande une très forte, euh, une très force mentale, une décision vraiment, quelque chose de décidé pour pouvoir y arriver. Bon, une chose qui m'aide depuis le début, c'est que mon corps s'est quand même habitué et lorsque je veux m'écarter très, très loin de, du mode d'alimentation keto, je commence à faire des réactions, j'ai mal au ventre, j'ai... Je ne me sens pas bien et ça fait que je me ramène un peu en au, au, au trac. Mais c'est quand même pas évident, c'est quand même pas évident. Et cet été s'annonce un été de fête, un été de toutes sortes d'affaires. Vous savez que depuis deux ans, nous sommes confinés, enfermés. Les gens en ont un peu marre et depuis, donc, on n'est même pas encore en été. Là, on est encore en juin, début juin. Donc, depuis, les gens sont en train de se déchaîner. Il y a des rassemblements, il y a des fêtes, il y a des occasions et... Je vois venir le danger. Je vois venir le danger parce que je suis déjà allée à plusieurs euh, festivités et je peux voir l'impact sur mon poids qui commence à monter. Et donc, ça fait vraiment comme ça, dans si Parce que après un événement, ça monte. Et puis, je dis, oh, oh il faut que je revienne, que je te descends. Et puis, si encore un événement, ça remonte et puis ça descend. Donc, Keto est absolument en danger. Donc, c'est ça. Alors, j'ai donc déjà... Célébrer une fête, j'ai partagé cette fête-là de ma petite nièce. Après cela, pip, il y a eu une hausse. Et puis j'ai dit, oh non, il faut que je fasse attention. Il y a eu une baisse, j'étais correcte. Après, il y a eu encore un autre événement, qui était aussi un événement, une fête vraiment heureuse. Nous vivons avec les jeunes et les occasions. Et ça fait, moi particulièrement, j'aime tellement, tellement faire plaisir, faire des choses. Et je suis très, très, très contente, très, très, très contente de pouvoir partager euh, cela parce que c'était ma première pièce montée donc euh, on m'a passé cette commande là de faire cette pièce montée et je l'ai fait avec vraiment tout mon cœur et je suis très très très satisfaite très contente de moi c'était pas une pièce montée keto c'était pas un dessert keto mais j'étais vraiment très fière de pouvoir faire ce dessert là tout le monde a aimé tout le monde m'a donné plein de compliments disant que c'était pas trop sucré que c'était très bon très bon j'ai pas voulu qu'on fasse l'annonce là, qu'on dise que c'est moi qui le fais. c'est un qui fait. Ah, fait. J'ai pas voulu donc. Mais les gens finissent par savoir que c'était moi. Et puis tout le monde me disait merci, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Même ceux qui n'aiment pas les desserts ont apprécié. Donc j'étais vraiment très contente, j'étais très fière. Et ça me dit que bon ok, peut-être que je suis prête pour faire des desserts pour des grandes occasions, pour des grandes célébrations. Et ma fille aînée m'a dit, « Maman, tu vas faire le gâteau de mon mariage. » Oh, quel honneur J'étais comme, oh, « Je vais faire le gâteau de mariage de ma fille. » J'étais comme, « Ah, oh, oh, excité. » Et puis, j'imagine le challenge. Et puis, je dis, « Il faut que je commence à me préparer. <rire> » Bref, en tout cas, c'était fabuleux. Donc, c'est cet événement-là que je voulais partager parce que j'étais vraiment très contente. Mais je reconnais que le keto est en danger cet été. Parce qu'il y a beaucoup de célébrations, il y a beaucoup de choses, et puis, et puis, on se retrouve en train de manger des choses pas forcément okitos. Et, et pour cette fête justement, j'ai mangé bien. Moi, je suis comme, je, quand c'est au moment de manger le plat, la nourriture chaude et tout, je suis déjà tellement programmée, je mange bien là-bas. Mais quand on arrive à la partie dessert là, ouf, c'est là où il faut vraiment que je me fasse violence. Parce que je suis, j'ai une dent sucrée, donc à partir des dessin, je pense que c'est là où ça s'est gâté. Et puis voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est la mise à jour, ce qui fait que cette semaine, je suis en train de regarder le mois et on dit OK, les semaines, les semaines qui s'en viennent. J'espère qu'il n'y a pas trop d'occasions. La semaine prochaine, j'ai un événement, mais c'est beaucoup un peu sportif. Peut-être qu'il y aura après des collations, mais comme c'est concentré un peu sur le sport. Ça, j'espère que ça ne va pas faire trop de dégâts. Et après, bon, on verra. Mais il faut au moins que je trouve le moyen de rester très focus. De, en fait, même si je me lâche un peu pour pouvoir partager les moments avec les gens, célébrer. Que je trouve le moyen de ne pas trop déborder. Il faut que je me mette une marge, peut-être 5 livres, que je ne vais pas déborder. Comme ça, à la fin de l'été, je ne vais pas avoir de mauvaises surprises. Bref, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Mais à part ça... Euh, L'été donc euh, s'annonce bien, on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps Mais on a le soleil qui est revenu au rendez-vous Et je me suis offerte une balançoire J'ai toujours voulu avoir une balançoire Et j'aime ça pouvoir m'asseoir là et me balancer Peut-être en lisant quelque chose ou en me reposant tout simplement Mais ce soleil, j'ai aussi des craintes par rapport à ce soleil Parce que c'est un soleil qui est très violent qui m'a brûlé en fait. J'ai eu une brûlure au dos qui m'a fait une blessure. Donc, il faut faire attention. Moi, jusqu'à présent, je ne mettais pas de crème solaire. Je, je dis toujours que j'en ai pas besoin. Je suis suffisamment protégée. J'ai la mélanine, je suis noire, je pas besoin. Mais, je puisse comprendre. Maintenant, je dis que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que le soleil, ça m'a brûlé sérieusement. Et maintenant, je vais plus m'amuser. <rire> Donc, c'était ça les nouvelles, euh, je, en tout cas, on va rester focus pour la semaine qui, qui va commencer. Pour cette semaine-ci, à part ce, ce gâteau que j'ai fait, je ne vais pas montrer mes plans en tant que tel, mais la semaine qui vient, puisque je vais être on track, puisque je vais essayer de me recentrer, je vais filmer un peu plus ma, ma, ma, ce que je mange. Et je vais voir, soit je vais faire un, un une jour keto dans ma vie, soit une semaine keto dans ma vie. Je vais voir et puis je pourrais vous présenter ça pour la prochaine fois. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous aimez une telle vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager, de commenter, de me poser des questions, de me dire ce que vous voulez voir. Et d'ici la prochaine fois, on continue à ce moment